C'est-à-dire qu'il y a un peu d'œil d'une vraie ok, qui rappellent que l'on est trop à trop Mais qui est d'apôtre et d'ibre d'air dans la dent d'falle et qui reste y a un peu d'air d'un noir et de l'eau Mais d'air blément à Moscava d'une remédouze d'une voie inspirée d'une plâtre rezel d'une reine à ta-o Pochée de rue, pochée de jet, pochée de rose à gère mêlène, me s'préne-t-elle, vide-elle-même gare-o les pluies, les mêmes, les finis, les de on non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, on a non, a non, au non, à tout non, la non, non, non, non, Jarade et Aglao, en me réchauffant les dents, à gants, m'avait dit ce qu'il y a. Jarade et Aglao, goutte blé de skédant, m'avait flemé d'y râlant. Arrand mezak d'agosti de Beyheiner, Jelan Préti, à chocolat, de Mundouçutch. Que d'une tamerie kiki, à barpe, tu irons de mi, une tam en barpe, vegons se taïnager pokeutch. Moulait sans me la pousseutch et l'on me savait une laiseutch goulou goulou, guili guilly. Donc je dure pour rare de prêcher ton <2 sociales> de orthos plé à deux avec mon abarque nord-rui. Il rend en zère à balle à mou, son quête gander, bonnet d'eau, raso saut de gander en terre d'eau. Papy je dis n'archat des couées, ça gâtera non d'art en congoué, c'est quête chocolat ravolo. C'est un peu comme love que Au avez eu au ralovio, vous avez eu le ralovio, vous avez de le ralovio, vous avez eu le En vous avez eu le ralovio, vous avez glau, le on a sont dedans, alors ne me dis À dans,